Bonjour à toutes et à tous Le vide est-il vraiment vide Couramment, nous utilisons le mot vide pour désigner l'absence de matière visible, comme par exemple une tirelire vide, une assiette vide ou encore une bouteille vide. Et pourtant, tous ces objets ne sont pas réellement vides. Cette bouteille, par exemple, ne contient pas d'eau, mais elle est en revanche pleine d'air. À l'intérieur de celle-ci gigotent des milliards de milliards de molécules d'air. Bien qu'invisible, celle-ci reste pourtant de la matière, de la matière à l'état gazeux. Pour avoir un espace réellement vide, il faudrait donc enlever toutes les particules qui s'y trouvent. Pour certaines expériences et d'autres besoins plus simples comme conserver des aliments, il est parfois nécessaire de retirer toutes ces particules. Il existe donc pour cela des pompes à vide permettant de retirer ces gaz invisibles. Cela dit, même avec les équipements les plus sophistiqués des meilleurs laboratoires, il est impossible de retirer entièrement toutes les particules. Il reste malgré tout toujours des milliards de particules. Pour trouver un endroit où le vide commence à être vraiment important, il faut sortir de l'atmosphère terrestre. Dans l'espace entre les planètes du système solaire, les particules se font plus rares. Il n'y en a qu'une dizaine de millions par mètre cube. Mais c'est encore beaucoup. Pour s'approcher du vide parfait, il faut aller jusque dans l'espace intergalactique, qui se situe donc entre les galaxies. Dans cet espace-là, il n'y a qu'une seule particule au mètre cube. Le vide intergalactique est le vide le plus vide que nous connaissons actuellement, et pourtant des particules s'y si baladent encore. Nous pouvons donc dire que le vide n'est donc jamais vraiment vide. Ce sera tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis... À la prochaine.